Je peux pas abandonner. Pas si tôt, pas après tout ce que j'ai combattu. 민, 민, 탁, 탁, 탁, 탁, 탁, 탁, 탁,